Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Pro Geek. Alors on va parler en fait de, toujours de Google Chrome aujourd'hui Et euh, c'est concernant le navigateur en question Donc le navigateur en question euh, se base sur deux systèmes Donc soit la partie 64 bits ou 32 bits Bien sûr... Euh, le, la différence, on va dire, entre les deux, c'est que sur 64, vous avez une meilleure performance, plus de rapidité et plus de sécurité au niveau du navigateur. Pour pouvoir savoir comment connaître, on va dire, la version de votre système de navigation, il suffit d'aller sur les trois petits tirets, sur paramètres, ou plutôt, pardon, sur Aide et à propos de Google Chrome. Donc la version qui va s'afficher c'est voilà, donc vous avez la version avec la, le numéro en question Et euh, soit vous aurez, comme actuellement je suis sur 64 bits Donc vous aurez 64 bits qui est mentionné ou vous n'aurez pas cette partie Cette partie ne sera pas affichée, et il y aura jusqu'au M, donc la version tout court Donc la question actuellement c'est comment pouvoir se mettre sur 64 bits Déjà, il faut que le système d'exploitation que vous utilisez, c'est-à-dire Windows, donc Windows 7, XP, Vista, on va dire XP, c'est déjà dépassé, euh, voilà, Vista 7, 8 ou 10 doit être sur 64. Pour, ce, pour le savoir, il suffit tout simplement d'aller sur la partie ordinateur, faire un clic droit, propriété. Et ça vous ouvrira, bien sûr, la partie avec les informations système. Donc, il suffit tout simplement de voir dans la partie type du système. Est-ce que c'est un système d'exploitation sous 32 ou 64 bits? Donc là, vous remarquez que c'est déjà en fait le cas. Et, bien sûr, du moment que vous y serez, il suffit tout simplement d'aller sur, bien sûr, la partie, la page de téléchargement de Google Chrome. Par exemple, actuellement, comme je suis sur 64, donc, par défaut, en fait, il détecte le système que vous utilisez. Donc, vous allez, si vous téléchargez, vous téléchargez la version 73 bits. Mais si vous êtes sur 32, même si vous êtes sur cette page, ça ne va pas vous le proposer, ça vous proposera la version 32 bits tout court. Donc. Bien sûr, toutes ces explications vous les aurez en bas de la description. Sachez également que pour pouvoir passer d'un Windows à un autre, il faut bien sûr télécharger la version Windows adéquate que vous pouvez bien sûr trouver sur une vidéo que j'ai déjà en fait mentionné auparavant en bas de la description également qui vous permet de le télécharger soit le mettre sur un CD-ROM ou euh, flasher euh, sur une clé USB que vous mettrez bien sûr euh, sur votre port USB redémarrer l'ordinateur et suivre l'installation donc euh, du moment que vous passez sur la partie euh, 64 vous téléchargez le navigateur 64 bits et voilà vous êtes sur une navigation plus performante et plus rapide J'espère que cette explication vous a plu, et n'hésitez pas de mentionner votre avis en bas du au niveau du commentaire, également si bien sûr les vidéos que je vous propose vous sont utiles et que vous aimerez bien sûr également avoir plus de vidéos concernant les côtés informatiques, eh bien abonnez-vous à notre chaîne afin d'avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Sur ce, une excellente journée.